Avec la couverture Passionato, c'est une couverture noire. On va mouler les coques de demi-œufs. Pareil, ça, c'est une couverture noire qui est très fluide, qui va nous permettre d'avoir des coques très fines. Voilà, on garnit nos moules. et on tapote pour avoir une coque bien fine et bien régulière. Toujours sans retourner le moule, on vient lisser et je laisse à l'envers sur la grille. Pour le montage de notre bonbon moulé Musicao Théo Jasmin, on va reprendre notre pâte de fruits Musicao et on va la mixer. Du fait qu'elle a été collée avec la pectine jaune, ça va nous permettre de la déstructurer avec le robot coupe et qu'elle puisse ensuite garder à l'intérieur du bonbon cette consistance crémeuse. Ça va faire blanchir le mélange. Je garnis ma poche. Avec le confit Musicao, du coup. Et je viens garnir l'intérieur des petits œufs en pochant juste un volume comme ça dans le fond du moule. Voilà, on poche juste un petit volume dans le fond du moule et dans un deuxième temps, on viendra déposer la ganache au thé au jasmin. On va réaliser la, la ganache thé au jasmin mucicao. Donc, j'ai réalisé à froid la veille une infusion avec l'eau uniquement et le thé au jasmin. Donc, très concentré comme vous pouvez le voir. Parce qu'il faut bien penser qu'on va devoir à la fois infuser, donc bien entendu, cette eau, mais aussi la quantité de Musicao qui est à l'intérieur de la casserole. Donc, je vais passer mon infusion. Donc, je n'infuse pas les feuilles de thé au jasmin dans le Musicao, sinon j'aurai beaucoup trop de pertes. Euh, je vais avoir le Musicao qui va, euh, qui va se, se coller autour euh, des, des feuilles de thé. Et, euh, et donc, ça, ça nous ferait beaucoup trop de pertes. Donc, je fais vraiment une infusion très concentrée à part. Et si vous voulez, l'épaisseur du, du Musicao va me permettre de pouvoir ajouter un petit peu d'eau dans cette pulpe sans perdre en conservation. Ensuite, je vais chauffer mon mélange. Je fais attention de ne pas dépasser les 50 degrés pour éviter que le thé prenne de l'amertume. Je fais juste chauffer le, le mélange pour pouvoir dissoudre mes sucres que j'ai dans le cul de poule ici. Donc, J'ai le glucose, le dextrose et la lécithine de soja. Donc, La lécithine de soja elle est là pour lier euh, l'ensemble. Une fois la pulpe de mucilage et l'infusion chauffée. Je viens la verser sur mes sucres et la licitine de soja. Je mélange. Pour bien dissoudre les sucres. Et ensuite, je vais verser sur la couverture Adagio et le beurre de cacao fondu. C'est important de l'avoir fondu au préalable, puisque là, on est sur une basse température à cause de l'infusion. On fait désormais le mélange entre le Musicao, l'infusion au thé et la couverture à Adagio. J'ajoute mes liquides progressivement sur mes chocolats, enfin le chocolat et le beurre de cacao fondu. C'est important de réaliser l'émulsion dès le départ, quand il n'y a pas trop de liquide. Et à la fin, je mets un coup de mixeur juste pour parfaire l'émulsion. On continue le montage avec la ganache qu'on va venir pocher à 1 mm du bord. Une ganache qui est bien fluide. Voilà, donc maintenant on va laisser cristalliser la ganache et on pourra ensuite obturer les bonbons quand la ganache sera figée. Alors maintenant on va obturer les bonbons. Théo Jasmin, donc on vient déposer un peu de couverture passionato. On dépose une feuille guitare, donc bien sûr en entreprise on peut les fermer de façon classique. Voilà, on vient lisser. Alors, et on laisse cristalliser. On va placer donc le moule 5 minutes au frigo avant de pouvoir démouler. On va maintenant démouler les bonbons moulés Théo Jasma Musicao. Et on va le couper pour voir la consistance à l'intérieur. Vous voyez, on a bien les deux couches avec la ganache et la petite gelée crémeuse.